dans la liste de vidéos que nous consacrons à l'utilisation des modules GPS dans nos montages open source hardware. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment tester le bon fonctionnement de notre module Groove GPS basé sur la SIM-28. Comme vous l'avez vu dans notre vidéo de présentation de ce module, ce module est un module qui se connecte directement sur un shield ou comme celui-ci. Dans la dernière vidéo, nous vous avons montré comment le connecter à l'UART du module. Mais pour les besoins de ce test, nous allons pour cette fois utiliser la connexion D2, car nous n'allons pas utiliser l'UART de la carte Arduino, mais plutôt créer une connexion série. Virtuel avec la librairie Software Serial en configurant les pins D3 et D2 en TXRX. Nous commençons donc par connecter notre module avec le connecteur D2 de notre Grove. Voilà, notre module maintenant est connecté. Ils nous vont maintenant passer sur notre machine Windows pour tester le bon fonctionnement de notre module. Après avoir connecté notre module Groove GPS à notre Arduino, nous allons brancher notre Arduino à notre système Windows. Pour tester le fonctionnement et la configuration du module SIM28, il nous faut aller chercher une application sur le site wiki de Seed Studio, qui est grove gps Vous trouverez ici... Un code arduino simple d'utilisation sa fonction principale sa fonction principale est de transférer les données acquises depuis d2 et d3 via software céréal à notre sortie serial standard vers notre machine Windows. Nous aurons aussi besoin d'une application qui se nomme Sim GPS Demo et qui est téléchargeable depuis le site. Nous avons téléchargé l'application. Elle se présente comme ceci dans un fichier zip. En le décompressant l'exécutable simcom gps démo version 1.07 exe avant toute chose il nous faut uploader notre code nous l'avons nommé test gpsgroove sim28 nous avons le téléverser dans notre Arduino. Voilà, il est téléversé. On peut s'assurer que notre module émet déjà des données en ouvrant le moniteur série. Voilà, nous avons déjà nos données un MEA. Maintenant, nous allons ouvrir l'exécutable SIMCOM GPS. En ouvrant l'exécutable, il faut aller dans « module, Paramètres ». Là, il faut choisir le type de module qu'on va utiliser. Dans notre cas, c'est le SIM28. Définir le port de communication, COM8 dans notre cas. Et bien sûr, définir la vitesse de transfert, qui est 9600. OK. Là, on va mettre CONNECT. Et voilà, nous commençons à recevoir des données. NMEA à ce niveau, qui s'affiche directement. Nous avons ici l'affichage du temps. La latitude et la longitude. Ainsi que l'altitude à laquelle nous sommes. Nous sommes à l'arrêt actuellement, c'est pour ça la vitesse. Elle est à 0 km heure. Nous avons ici le signal donné par les satellites. Et là, la position des satellites que reçoit le module. Voilà, c'est tout pour cette vidéo qui vous a montré comment tester le fonctionnement du module Groove GPS basé sur la SIM-28. Dans nos prochaines vidéos, nous allons vous montrer comment utiliser directement le module dans nos applications. D'ici là, nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos et à nous suivre sur nos réseaux sociaux. Et de la part de toute l'équipe, je vous dis Salam